Très bien, c'est parti, le film commence. Donc en fait, vous allez voir dans ce film comment valider un site, Donc, pour notre exemple, wordpressformateur.fr auprès de Google Console. Je prends le nom de domaine que je copie. Je vais ouvrir Google console il faut avoir un compte évidemment et j'ouvre Google console je vais ajouter un site Alors ce que je vais faire, je vais plutôt supprimer ce site, je couperai, voilà, donc je recouperai à partir de là, et je vais rajouter un site, donc je clique sur rajouter une propriété, je colle l'URL du site que je veux ajouter, je clique sur le bouton ajouter, Google, lui, me demande de valider le site. Tant que je n'ai pas validé le site, je ne pourrai pas passer à la suite. Première méthode, il me demande de valider le site auprès de mon hébergeur et de mon fournisseur d'accès. Donc en fait, il me demande quoi Il a découvert que j'ai pris euh, mon nom de domaine chez OVH. Je vais en conséquence me connecter sur OVH et le sélectionner. Je vais... Je clique sur Domaine, et je vais le chercher, il est là, je clique dessus. Il me demande quoi Il me demande d'aller dans les zones DNS, ajouter un champ TXT, et de coller cet enregistrement. Pardon Oui, mais là, je vais pas aller jusqu'au bout. Et là, je suis en train d'enregistrer. Sur ce fait, je vais aller dans zone DNS. Je regarde si le champ TXT existe déjà. Il n'existe pas, je le vois pas. Je cherche. Ah, il y est. modifier, je vois qu'il y a ça, ça je ne vais pas y toucher, Donc je fais un nouveau, je vais prendre TXT, et là je vais rajouter, mince, pas ça, mais CTRL-C, ce code je fais suivant et je valide. Une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur le bouton Valider. Option numéro 2. Je peux insérer une balise HTML. Je prends ce code. Je vais sur mon site. Je me connecte. l'administrateur et puisque je suis avec Divi je vais aller dans la partie head h e a -D qui est inclus dans mon template pour coller ce fameux code dès que le site sera ouvert Je vais sortir de là pour pas faire de bêtises. Attention, faut être très prudent quand on change les zones DNS. Parce que vous pouvez, évidemment, complètement dérégler le branchement de votre nom de domaine par rapport à votre hébergement. Donc on le fait tranquille. Et là, il charge tranquille. Alors, je vais mettre en pause. C'est parti. Je vais dans Divi je vais dans euh, intégration de mémoire c'est ça et je vais coller dans la partie aide ici CTRL V mon code Google de vérification cette partie là une fois qu'elle est collée j'ai plus qu'à enregistrer une fois que j'ai enregistré, je pourrai valider mon site. Option numéro 3. Je vais dans importer un fichier HTML. Je le télécharge. Il s'appelle Google 22 71 45. Je le télécharge. Il se trouve ici. Ce fichier-là. Et ce fichier-là, je vais le déposer via via voilà. il faut bien évidemment avoir vos codes de connexion ah. je vais dans le répertoire ww et je vais coller mon fichier de validation à la racine du site comme celui-là